Bonjour à tous et à toutes, c'est Cordélia, j'espère que vous allez bien et euh, il y a un magnifique reflet de ma lumière dans les lunettes parce que comme il fait très moche, j'ai sorti les éclairages et résultat, voici, nous voyons le reflet dans les lunettes. Bref, évidemment, c'est aussi le moment où mes voisins ont décidé de bouger des meubles. Tout va bien, les conditions de tournage sont absolument optimales. Aujourd'hui je reviens vers vous, non pas pour vous parler de livres que j'ai lus mais plutôt pour vous parler de livres que j'écris. Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, il se trouve qu'à côté de mes activités de booktube, je suis écrivain et donc euh, j'ai écrit plusieurs trucs dont un livre, euh, mon ami Gabriel, la couverture je vais la mettre ici, euh, est sorti fin 2016 euh, en auto-édition, vous pouvez d'ailleurs vous le procurer, si ça vous intéresse je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. J'ai écrit aussi des nouvelles qui ont parfois été publiées dans des magazines ou des petits recueils. Et en 2018 j'ai bossé sur pas mal de choses. Euh... Un bouquin en jeunesse avec des vampires qui est chez des éditeurs en attendant qu'un jour, quelqu'un peut-être me réponde, on verra. Un recueil de nouvelles, enfin de nouvelles. Euh, sur le patinage artistique et le coming out, que je vais faire imprimer en auto-édition encore une fois et qui va sortir pour la WICON La WICON qui est euh, le festival de l'homoromance, euh, yaoi, yuri, tout ça, euh, qui a lieu à Paris le 1er et le 2 décembre et donc je serai là-bas pour exposer euh, et bah je, je vendrai mes livres, je dédicacerai et il y aura notamment ce, ce nouvel ouvrage euh, dont je dévoilerai bientôt la couverture sur les réseaux sociaux. J'attends juste un petit peu parce qu'il est peut-être un petit peu tôt pour le moment. Et euh, en ce moment, euh, je publie aussi un roman feuilleton dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est le sujet de la vidéo d'ailleurs, euh, un roman feuilleton qui s'appelle « Tant qu'il le faudra ». Vous allez voir la magnifique illustration ici, euh, et je vous mettrai euh, bien sûr dans la barre d'infos le lien euh, de l'artiste que j'ai engagé pour me faire euh, toutes ces illustrations. Donc c'est un roman feuilleton qui paraît chaque semaine, le dimanche, il y a un nouveau chapitre. Euh, c'est publié sur Wattpad, euh, que la plateforme que je trouvais qui correspondait le mieux à ce que j'avais envie de faire et surtout qui était le plus pratique d'utilisation et où il y avait peut-être euh, la plus grande communauté susceptible de suivre ce que j'écrivais. Et donc c'est un euh, bouquin euh, LGBT, clairement, euh, puisqu'en fait ça se passe dans une association. LGBT, une association LGBT fictive bien sûr, euh, qui s'appelle OMAG, et dont le but est d'éditer euh, un petit magazine euh, LGBT qui est diffusé en ligne euh, dans les centres LGBT, euh, dans les événements associatifs, voilà. Et en gros on suit euh, les bénévoles de cette association, qui font le journal, qui rédigent les articles, qui font les photos, qui font les illustrations, etc. C'est un roman choral, donc c'est à dire qu'on suit plusieurs personnages en même temps, euh, qui ont chacun leur voix. Donc on alterne les points de vue entre quatre personnages principaux. Il y a Prudence, je vais vous mettre les illustrations en même temps, ça va être sympa. Prudence qui est la petite jeune euh, du groupe, elle a 19 ans, elle est lesbienne, elle est encore dans le placard, euh, elle a dit à personne qu'elle était lesbienne et euh, elle va euh, chez Omag en espérant rencontrer euh, d'autres filles euh, parce qu'elle a envie de socialiser avec d'autres personnes LGBT, elle en a pas du tout dans son entourage. Elle a fait une prépa-lettres, une hypocaïne, et elle est partie en deuxième année à la fac en lettres classiques. Et donc voilà, et à côté donc, de ses études, elle va euh, chez Omag où elle va rencontrer des gens, voilà, etc. C'est le premier personnage qu'on rencontre, euh, parce que c'est le personnage qui arrive dans l'association sans rien connaître, comme le lecteur ou la lectrice. Euh, donc voilà, euh, c'est prudence. Ensuite il y a David euh, qui a 22 ans je crois, je sais même plus les âges que je donne à mes personnages. 31 peut-être, bref, il est part par là. Lui il est euh, en LEA, euh, anglais-espagnol, et euh, il se trouve qu'il est rédacteur en chef euh, de ce journal associatif LGBT. Ça fait trois ans euh, qu'il est dans l'association donc il connaît bien les rouages, il était déjà au conseil d'administration l'année d'avant et donc cette année il est rédacteur en chef et il est en charge de tout un tas de trucs et il est gay et il est euh, à moitié amoureux sans se l'avouer de son meilleur ami euh, qui se trouve être le président de l'association Donc, on n'a pas le point de vue mais euh, voilà, il est là, enfin c'est un petit peu son intrigue à lui Ensuite il y a Jade euh, qui a 23 ans, qui est en licence euh, de psychologie euh, à domicile et euh, elle est militante sur internet, elle a un blog où elle parle de féminisme, danti d'antivalidisme, et elle est amenée par un de ses meilleurs amis dans cette association euh, pour tenir notamment la rubrique féminisme. C'est la première fois qu'elle s'engage dans une association euh, physique dans le sens où elle y va, enfin où c'est pas sur internet quoi. Elle est pansexuelle et très vite on se rend compte qu'elle crush un petit peu sur tout le monde et notamment Ina qui est donc le dernier personnage principal euh, qui elle a 26 ans, euh, elle n'est plus étudiante depuis un moment déjà, elle est community manager dans une maison d'édition et à côté elle a moultes activités, euh, elle est secrétaire chez OMAG, elle est au conseil d'administration d'une association féministe euh, qui s'appelle les Olympes, et elle organise un festival euh, féminisme et numérique, elle est autrice sur Wattpad, elle est booktubeuse, bref, elle fait plein plein de trucs. Et d'ailleurs sa surcharge de travail va être un des éléments de son intrigue. Et voilà, elle est très cool, elle est lesbienne, et euh, comme euh, mes quatre personnages, je l'aime beaucoup. Cette histoire elle est directement inspirée de l'expérience que j'ai pu avoir moi de la vie associative LGBT euh, quand j'habitais à Paris, quand j'étais au MAC, quand j'étais chez Bicos, enfin voilà, tout ça. Tous les personnages appartiennent à la fiction, il n'y a rien qui est réellement autobiographique mais euh, disons que c'est des situations, des ambiances que j'ai pu connaître et que j'ai envie un petit peu de retranscrire euh, et de partager pour essayer aussi de faire comprendre aux gens qui lisent, qu'est-ce que c'est que l'associatif, qu'est-ce que c'est que s'engager dans une association, et aussi montrer à la fois à quel point c'est cool, et en même temps comment ça peut être chronophage, et tout le travail que ça demande, et l'investissement, etc. Le fait de me placer dans une association LGBT c'était aussi un prétexte pour raconter des histoires queer, et ainsi ça me permet d'essayer un peu de montrer une certaine diversité euh, dans les personnages, même si évidemment c'est pas possible de représenter tout le monde mais euh, voilà, disons qu'il y a un échantillon que personnellement j'aime plutôt, ça aurait pu être mieux, mais bon voilà, j'ai dû faire des choix euh, et déjà que les lecteurs ont un peu du mal à retrouver qui est qui, etc. et que je dois faire au début de chaque chapitre un résumé de alors il y a machin, y a truc, etc. Euh, bref. Passant. Pourquoi c'est sur Wattpad Pourquoi c'est publié au rythme d'un chapitre par semaine euh, C'est tout simplement parce que je viens de là, à la base, je viens de la fanfiction, je viens de la fiction publiée au rythme d'un chapitre par semaine, d'un chapitre par jour, d'un chapitre par ce que vous voulez. C'est comme ça que j'ai appris à écrire en proposant des chapitres, voilà, semaine par semaine, avec des retours, en écrivant au fur et à mesure en fait, en n'ayant jamais terminé totalement le, le récit, à part au moment où je commençais à publier, euh, en ayant des retours au fil de holo, en essayant de corriger mon histoire au fur et à mesure, enfin voilà, c'était un exercice que j'aimais beaucoup, euh, et j'avais envie de retourner à ça, j'avais envie aussi de retourner à quelque chose qui serait feuilletonnant, un peu comme une série qu'on regarde tous les dimanches soirs, euh, ou qu'on watch au choix. Je sais pas si c'est très clair, mais en tout cas c'est ce que euh, j'avais envie de faire. Donc actuellement il y a 8 chapitres qui sont écrits, à l'heure où je vous parle il y a 7 chapitres qui sont euh, publiés, donc vous pouvez aller lire tout de suite, et vous avez 7 chapitres d'un coup. Je vais faire une pause pendant les vacances de la Toussaint pour pouvoir écrire euh, bah, la prochaine slave de publication. Euh, je vais profiter notamment du nanoVrimo pour euh, écrire plus de chapitres, etc. Et euh, donc après les vacances, la publication reprendra encore au rythme d'un chapitre par semaine, voilà, voilà. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Rendez-vous sur Wattpad tous les dimanches pour une update de temps qu'il le faudra. Et puis on se retrouve sur la chaîne très vite pour de prochaines vidéos.